Alléluia Alléluia Oh Seigneur nous savons que nous te verrons Yeshua C'est l'espérance de nos vies Qu'un jour devant le trône de grâce avec les rachetés, mes yeux verront le Seigneur. Je sais qu'un jour. Les yeux verront le Seigneur. Je sais qu'un... Oui, je le sais. Oui, je sais qu'un jour, je verrai enfin mon amour. Cet homme si beau et si doux. Cet homme qui un jour devint mon époux. Il est l'air que je respire. Et c'est lui que nul ne peut contredire. Il a été mon justificateur. Oui, il a été mon seul sauveur. Ce jour, je quitterai la terre et je monterai pour le ciel. Je briserai les lois de la gravité car je serai entré dans l'éternité. Ce jour, en laissant derrière le monde et sa méchanceté, mettant en arrière, toutes ces tristes pensées. Puis là, je leverai et au choix, tel qu'il est, alléluia. Plus aucun nuage ne me cachera son visage. Son regard si pur me fera oublier tous mes moments durs. Il ne parlera pas que déjà vers lui s'avanceront mes pas. Oui, je serai auprès de mon roi. Et plus rien ni personne ne m'y enlèvera. Sa démarche si élégante fera vibrer toute mon âme. Ses paroles si douces et si tendres Je les entendrai enfin de vives voix Et là, il me prendra dans ses bras Et sa chaleur me consolera Son amour me comblera Son visage rayonnant illuminera tout son royaume Il n'y aura plus, oh Il n'y aura rien de plus impressionnant que de sentir de lui ce délicieux baume, ce baume d'amour mmh, mmh, mmh, mmh. <rire> Voir enfin le sourire de celui après qui chaque jour je soupire N'est autre que mon seul désir, lui et choix Je te verrai tel que tu es, et tel que tu es je te verrai Alléluia, Alléluia you to be